Ah, comme je suis embêtée. Il faudrait que je dise non à quelqu'un. Je ne sais pas trop comment le dire, avec quels mots, sur quel ton. Pour respecter l'autre, mais me respecter moi aussi. Vous, mes amis, qu'en pensez-vous Ah, oh, moi, je trouve ça difficile dire non, premièrement parce que tout m'intéresse. Et là, je dis oui à beaucoup de choses. Et ensuite, je me déçois et je déçois mes amis ou les gens à qui j'ai dit oui. Ben, voyons donc. Dire non, c'est facile. Faut pas être mou. Il faut dire non à beaucoup de choses. Il n'y a pas tant de choses intéressantes que ça pour moi, de toute façon. Hein hum, Non, c'est non. C'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Je me demande, moi, si... dire un peu plus pourquoi j'ai pas le goût de quelque chose ou pourquoi ça ne me convient pas. J'imagine que c'est comme quand moi j'entends quelqu'un me dire non. Je l'accepte facilement si la personne n'a l'air ni fâchée, ni insultée, puis qu'elle me dit un peu pourquoi elle n'a pas le goût, ça y tente pas, ça ne lui convient pas, ce n'est pas quelque chose qu'elle aime. Je le sais qu'on dit non, c'est une phrase complète et je comprends qu'on n'a pas à se justifier, mais moi j'aurais tendance à dire au moins ah non cette fois-ci j'ai pas le temps ou non ça convient pas à mes valeurs ou ben je le sais pas je vais y penser mais il y a plus de chances que ce soit non alors euh, ben je vous laisse là-dessus parce que non j'ai plus le temps de vous parler alors bye tout le monde